Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Draw. Nous allons voir comment utiliser l'échelle de dessin. Outils, Options, draw, général, définit par défaut le centimètre comme unité de mesure et l'échelle de dessin à 1 pour 1. L'échelle, c'est le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles. Dans l'échelle, vous avez à gauche la dimension dessinée, à droite la dimension réelle. Avec une échelle 1 pour 1, l'objet dessiné est de la même taille que l'objet réel. L'unité étant le centimètre. Un centimètre dessiné correspond à un centimètre. Autrement dit, pour représenter 2 centimètres... Il faut dessiner 2 cm avec une échelle 1 pour 2. 1 cm représente 2 cm. 2 fois 2, 4. Nous pouvons choisir dans la liste ou taper une valeur. 4 cm dessinés pour 3, 12. 1 cm pour 100 cm, 4 cm, 400 cm. L'échelle nous permet donc de dessiner des objets qui ne seraient pas rentrés dans la page. A l'inverse, une réduction de l'échelle, par exemple 4 cm dessinés pour 1, nous permet de dessiner des petits objets en les agrandissant.